Je suis assistante hospitalo-universitaire euh, ici à l'Université de Lille. Donc je travaille à la fois à l'hôpital, au Centre de Biologie et Pathologie de Lille et à l'Université, à la Faculté de Pharmacie de Lille. J'ai fait un cursus de pharmacie, euh, donc le cursus classique euh, les cinq années euh, communes. et Ensuite, j'ai passé le concours de l'internat. Mon métier, euh, la particularité, c'est que c'est trois métiers en un. Euh, donc je travaille à la fois euh, dans un laboratoire de biologie médicale où j'analyse les données des patients. Euh, J'enseigne en, à la faculté de pharmacie de Lille. Donc là, j'ai un contact euh, étroit avec les étudiants. Et je fais également de la recherche euh, sur euh, différentes thématiques. Mon quotidien, c'est justement d'alterner toutes ces activités, donc à la fois les enseignements à la faculté, quand ils sont déjà programmés, euh, entre deux, les réunions de recherche et les manips de recherche, et puis euh, bah, les validations des bilans euh, à l'hôpital. Donc euh, les journées sont bien rythmées. Moi, le patient, je le vois pas. Je n'ai pas de lien direct avec lui, mais en tout cas, on participe par les bilans biologiques à, à, au bon déroulement de son hospitalisation et de, du diagnostic, en tout cas. Que ce soit pour les déficits immunitaires, pour les allergies, les maladies auto-immunes, la, la biologie, l'immunologie est clé. Et puis, en recherche, j'espère aussi participer un peu au, au devenir des patients pour le futur. Je pense qu'il faut être un minimum organisé pour pouvoir justement euh, jongler entre les différents, euh, les différents lieux, les, différents, les différentes activités. Euh, rigoureux aussi, euh, c'est des qualités humaines aussi qu'il faut pour, pour s'adapter et pour, euh, bah, pour bien s'entendre avec tout le monde tout le temps. Je dirais qu'il faut s'accrocher. Parce que c'est pas la filière la plus simple, c'est sûr. C'est une filière plus longue de la pharmacie, il faut repasser un concours. On en a déjà passé un, c'est compliqué. Mais ça vaut la peine parce que c'est un travail qui reste intéressant et à l'interface de la pharmacie, de la biologie, de la médecine, de la recherche, donc de la science. Je pense que l'avenir est, est serein en tout cas parce qu'on fera toujours de la recherche, on devra toujours faire de l'enseignement pour les nouveaux étudiants, au niveau scientifique on n'arrête pas le progrès, donc euh, c'est très intéressant aussi. Et puis en biologie, euh, pour les analyses des patients, c'est aussi, euh, aussi en train de bouger euh, dans le bon sens. Donc euh, je pense que l'avenir est, est prometteur et, et j'ai envie de rester en tout cas. <rire>